à présent nous allons construire le corps du texte donc tout en haut nous allons rajouter un objet ainsi que le texte, donc là j'en ai déjà préparé un, que j'insère dans le document donc là l'objet de mon document c'est l'invitation à une assemblée générale. On peut euh, évidemment, comme sur tout type de, de texte, rajouter euh, de la mise en page, donc changer les couleurs, etc. Et ici en l'occurrence, mon objet juste en dessous, je vais indiquer le nom et le prénom de la personne à qui cela est envoyé. Donc j'insère la civilité, en glisser déposer, en laissant bien des espaces entre la civilité, le prénom et le nom donc là si je vais dans l'aperçu j'ai bien un document type qui est prêt à être envoyé évidemment un peu plus de mise en page ne ferait pas de mal